Mon esprit, en sois prêt, veuilleux, prie, implorent. Sont en moi dans ces attraux, ton Seigneur en oh non. Ton cœur dans mon esprit agit soit peu mais un Sous dans ses affaires, Seigneur a Nous vous invitons à prier. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Cher Père Céleste, Père d'Amour, merci de nous donner cette occasion d'être ensemble. Merci à nouveau de nous donner l'occasion d'entendre ta voix. Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau ensemble te glorifier et te louer. Combien tu es fort, combien tu es grand. Combien tu es plein d'amour. Et cet amour se démonte envers les tiens. Nous vivons constamment combien grande est ta connaissance et ta sagesse combien grande est ton pardon et combien aussi grand cet amour nous inclut pour un avenir précieux nous, tu nous donnes cette occasion pour te dire ensemble merci tu interviens dans nos vies et tu réponds à nos suppliques. Nous frappons. Tu nous ouvres la porte. Nous demandons. Tu réponds. Nous cherchons. Et tu nous permets de trouver. Et j'ai Père Céleste, nous avons cette occasion en cette matinée de chercher à nouveau ta grâce et ta parole. Merci que tu es intervenu pour notre frère et notre sœur. Pour la guérison que tu as donné, pour le, la consolation. D'être intervenu là où nous avons perdu l'espérance. Nous nous plaçons devant toi devant cet hôtel, nous suppliques Que nous avons pour notre frère, pour notre soeur, pour nous-mêmes. Cher Père céleste, ici et là, se trouve un malade, un démuni. Celle celui qui se trouve en chômage. Les autres qui se trouvent en conflit sans, sans solution. Nous sommes en tant que parents inquiets pour les enfants. En tant qu'enfants, nous sommes inquiets pour nos parents. Nous sommes inquiets pour ton œuvre. Ça en nous parce que l'amour est là. Par ton amour, que tu, puisses, que tu puisses aussi éteindre ces différents soucis. Tu puisses répondre au bon moment, comme tu veux. Car en toi, nous plaçons toute notre espérance. Ta volonté soit faite. Nous voulons penser à nos frères et soeurs de l'au-delà. Permet à eux libre accès à ta parole et à ton pardon. Que malgré la distance qui nous sépare, là aussi en communauté, nous puissions être un. Et nous cherchons d'être un dans l'apostolat avec notre apôtre patriarche. Avec chaque frère, chaque sœur avec qui nous travaillons ici dans ce pays. Permet ta paix. Permet ta paix. À la fois dans nos cœurs, mais aussi pour le pays, pour la ville ici. Nous prions aussi pour sagesse pour les autorités. Que tu puisses les conduire à travers ces moments. Permets maintenant ton esprit de nous parler. Que ce soit seulement ton esprit qui nous anime en toutes choses. Et dans les plus et mieux que nous pouvons mettre en parole, nous te demandons ça au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Mes bien-aimés en Christ, chers frères, chers sœurs, cher, nous sommes heureux à nouveau de partager ces quelques moments. Que ce soit à travers les ondes, Internet ou par la télévision. Que notre Père Céleste nous donne à nouveau cette occasion, c'est une mesure de grâce. Et nous pouvons partager aussi avec vous une parole extraite d'Hébreu, 10e chapitre, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. To Lembate, to Tiaka Kamolende, Pambate, Nzambé, Akoko Kisa, El Akana Ye. la, prenez place. Bongo, to Jesika Kuvanda. Ye kuizanga eposana yo, Kolopona zalela yo, Nenge akolinga na yo, Kasianga ite.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 Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, chers invités, ceux qui se joignent à nous, nous sommes heureux d'être ensemble, nous voulons vous sou souhaiter cordial bienvenue et partager aussi ces moments. Ces moments où nous pouvons, près de notre Père Céleste, à nouveau trouver consolation de puiser une force de tirer une lumière qui nous permet de continuer sur le chemin que le Seigneur a mis devant nous nous continuons à faire une planification des programmes mais c'est difficile car nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Nous savons devant nous, il y a la visite de la peau de patriarche. Est-ce que ça peut avoir lieu de la façon que nous avons voulu? Nous avons parfois les problèmes de faire un plan. Dans une semaine ou dans deux semaines, n'en parlons pas dans deux mois ou trois mois. Les visites dans les provinces ont été annulées, suspendues. Comme l'apôtre Patriarche a dit la semaine passée, oh, Dieu a tout changé. Même pour l'homme, ça peut donner une certaine inquiétude, mais pour nous, nous n'avons pas peur. J'étais attiré par une parole tirée en Esaïe, 25e chapitre, au début. Là où c'est un champ de reconnaissance, de remerciement. Bouton dit Ô éternel, tu es mon Dieu Je t'exalterai Je célébrerai ton Saint-Nom Car tu as fait des choses merveilleuses Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis Yahweh Yomoto Zali Nzambé nangai Nalingi Kopesayo Sayo Merci Pekokoumi Sayo Pambate Osalima Kambo Ya Koka L'homme ne peut pas comprendre la fin ou le début des choses. Même nous lisons ici et là, ah, le premier cas était une ou un ou deux mois avant qu'on ne croyait. En France, ils ont découvert le premier cas de virus, c'était en, en, fait, en décembre. Ailleurs, aux États-Unis, peut-être au début janvier, ils ne savaient pas. Les responsables formulent des plans, ils doivent le faire, c'est normal. Mais il n'y a que Dieu qui connaît le vrai début. Et la vraie fin. Nous continuons à placer en lui la confiance. Et nous pouvons que de dire merci. Parce que derrière ces plans, nous savons, selon ce qui est écrit en Jérémie, il y a des bonnes pensées envers nous. Et celui qui a fait les plans, a toujours appuyé les siens. C'est lui qui a tiré ceux qui étaient en détresse dans la fournaise ardente. En dehors de danger, il les a retirés de ça. Ça n'a fait aucun mal. C'est lui aussi qui a retiré Daniel de la fosse au lion. C'est lui qui a livré aussi les apôtres des prisons. Là, il se trouvait... Et... Et c'est lui qui nous aide et aidera aussi dans notre fournaise que nous nous trouvons. Dans notre fosse au lion. Ou dans, le, là, dans la prison où on peut se trouver ici-bas. Je parle bien sûr au sens figuratif. Je parle au sens de... C'est un Dieu d'espérance. Et il ne nous laisse pas sans espérance. Et c'est ça que l'auteur ici en hébreu dit. Que, que nous continuons à placer notre espérance en lui. Que nous ne pouvons pas arrêter que plutôt nous retenons fermement la profession de notre espérance c'est quoi l'espérance c'est d'avoir confiance un peu en celui ou celle qui a dit quelque chose que cela va arriver d'attendre D'attendre et d'être aussi dans la joie que cette promesse ou cette a été donnée. Quelle est notre espérance Qu'est-ce que nous attendons Numéro un, le retour de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui a promis, promis, je reviens vous prendre, afin que vous soyez là où je suis. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas vous dire quand ni de quelle façon que cela va se passer. Mais nous restons fermes à cette promesse. C'est quelle autre espérance que nous attendons. Nous allons être transformés. Notre résurrection. Pour ceux qui sont vivants, ils seront changés. Le corps... Corruptible va être incorruptible. Nous allons, nous allons vivre cette transformation et ça, ça va être merveilleux. C'est l'espérance qui vit en nous. Quoi d'autre Nous espérons dans la résurrection des morts. les sous que ceux qui sont morts il y a des centaines de milliers d'années ou même hier, ils vont ressusciter à nouveau c'est une promesse qui a été donnée nous avons une espérance en cela nous nous plaçons notre joie en cela Quoi d'autre La vie éternelle Être éternellement auprès de Dieu Et de notre Seigneur Jésus Christ Pour pouvoir partager sa gloire et ce serait merveilleux quelque chose qui dépasse notre compréhension d'être toujours auprès d'eux, de ces moments de séparation et de distanciation vont ouais, être de loin terminés, je peux vous dire une cinquième espérance, ce que nous attendons là où la mort sera et si le mal n'existerait plus, Et ce que nous attendons aussi, c'est ce qui va se passer. Nous sommes aussi sûrs de tout cela. Parce que comme c'est écrit dans notre texte, celui qui la promet est véritable. Je sais que pour la première promesse, on peut dire, oui, mais j'ai déjà écouté ça depuis longtemps. On a dit ça déjà à mon papa. Je peux dire, on a dit ça déjà à mon grand-père. Mais je sais que celui qui a donné cette promesse s'appelle aussi vérité et s'appelle fidèle notre Seigneur Jésus Christ il est tout puissant personne ne peut empêcher il est vérité il tient ses promesses il fait ce qu'il promet c'est pour cela que nous vivons dans cette espérance où les morts vont ressusciter Bon, pour certains, ils n'y croient pas, mais nous croyons, nous espérons en cela. Nous vivons le fait qu'il meurt. Et quand il meurt, il passe dans l'au-delà. C'est fini. Il n'y a pas de téléphone où on peut appeler pour dire « Allô, comment ça va là-bas » Peut-être l'un ou peut l'autre se dit « J'ai vu en vision, ils ont un rêve, c'est rare. » Mais Dieu a fait en sorte que eux ils sont là-bas, nous sommes ici. Et maintenant, nous attendons, nous espérons mais nous avons tellement de l'espérance là-dedans à nouveau celui qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ Dieu le Père Créateur il a cette capacité de ressusciter tous les morts nous en plaçons une confiance là-dedans Nous nous réjouissons de voir notre frère, notre sœur retourner de l'au-delà là, ces larmes vont être essuyées et ça serait à nouveau dans la joie Nous allons être transformés nous allons être parfaits. peut-être l'un ou l'autre dit toi tu penses que tu vas être parfait si tu ne vois pas pêcheur tu ne vois pas de mal oui je crois et j'espère c'est écrit en 1er premier, premier chapitre verset 13 nous avons une, es, une entière espérance dans sa grâce et seulement par sa grâce que je peux avoir cette transformation pas à cause de mes mérites c'est ce que je peux faire mais il y a une espérance là-dedans le vieux avec un corps qui est vraiment fatigué. Nous avons une maladie, nous avons tous ces problèmes avec notre corps terrestre. Nous pouvons espérer d'avoir ce corps qu'avait Jésus après sa résurrection. Nous, nous plaçons en notre Père Céleste toute notre confiance. Ce qu'il a promis, il va le faire. Nous avons espérance d'être toujours avec lui en éternité où nous pouvons le remercier nous allons être tellement remplis de gratitude que chaque jour on peut le dire à nouveau merci ici -bas, on reçoit un cadeau tu donnes un cadeau on te dit merci ou même le lendemain merci encore pour le cadeau et, et après une semaine oh, peut-être merci hein? c'était une belle pensée mais un jour le, le, le merci c'est fini mais pour nous, pour l'éternité, ensemble avec notre Seigneur Jésus, avec Dieu, les merci ne vont pas s'arrêter. Je, je ne peux pas vous décrire exactement. Comment cela va être Mais à cause de ces merci, nous allons le louer, le glorifier. Continuellement, ça ne va pas s'arrêter. On ne peut qu'imaginer et espérer avec joie. Et après, la mort qui va être finie. Plus de séparation. Le mal va être fini. Et ceux qui vont régner avec notre Seigneur Jésus-Christ dans la nouvelle terre, nouveaux cieux seront parfaitement d'accord ils seront parfaitement d'accord parce que ceux qui vont entrer là-bas ne seraient que ceux qui ont été obéissants à notre Seigneur Jésus à la doctrine, à l'enseignement de Christ il n'y aurait plus de mal il n'y aurait plus de séparation c'est en cela que nous espérons alors Paul il dit qu'on continue à professer notre espérance qu'on ne ferme pas notre bouche mais que nous parlons de cela c'est comme un feu qui existe en nous et un feu s'entretient si on n'entretient pas ça va s'éteindre nous connaissons des villages où il n'y a aucune allumette aucun briquet Pourtant un feu brûle là parce qu'on prend d'une famille à l'autre la braise et on le passe un à l'autre et une fois qu'on a la braise on l'entretient. Le, le souffle un feu s'entretient et quand c'est fini au village on va envoyer même un enfant à un autre village viens chercher le, le feu de notre espérance le feu de notre amour doit brûler nourri par la parole Nour, nourris par la grâce Paul il donne en hébreu une un clé comment rester dans cette espérance verset, verset 25 n'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume verset 25 Batomo mosusu nakati na bino babandiko boya Osangana. Bosa la boete,kasisi bolenndi sana, bino na bino, propoza Komonate, komona te mokole an kolo e bandiko koma pene pene. Nous restons ensemble. Nous cherchons la parole. Nous, ça s'entretient, nous cherchons à nous fortifier. On ne peut pas passivement rester en séjour. On doit fortement chercher à entrer dans la maison de Dieu en temps normal. C'est pour ça que nous creusons, nous cherchons à nous approfondir dans notre foi, dans notre espérance dans notre amour et nous cherchons par, ce pardon, cette grâce nous sommes privés de la Sainte Seine mais nous continuons à chercher un contact à nous fortifier et ça ne s'arrête pas à nous Paulie dit encore dans, en, en verset 24 Veillons les uns pour les autres. Pour nous exciter la charité. Et ça c'est important, que nous ne nous, nous, nous comptons pas tout simplement de nous-mêmes, mais nous cherchons à partager avec les autres. Partager l'amour. Lorsque un est malade, même à distance, on peut l'encourager. On peut prier. On peut penser à eux. Pour dire, n'abandonne pas ton espérance. Quand un a connu l'injustice, quand quelqu'un a connu la justice, le, on leur encourage, continue, n'abandonne pas, p... continue à pardonner, continue p... à aimer, se... c'est ce qui peut permet de professer notre l... espérance, ça ne peut a p... pas s'arrêter, se... ce se... pas... Se... Ceux pas qui unit peuvent... euh... une cu... famille, en dépit des différents âges peut-être des différents niveaux d'intelligence c'est qu'ils ont un seul but, un même but et la famille reste ensemble et nous avons dans notre communauté des différences d'origine de niveau social de compréhension, mais un, une seule espérance qui nous unit. Si nous, nous enfonçons vers cela, ça nous permettra d'être un. Dans le verset 29. C'est écrit aussi une autre étape importante. De ne pas aggraver l'esprit si je peux utiliser les termes qui sont utilisés ici que nous n'essayons pas d'outrager l'esprit de la grâce comment nous pouvons outrager ou fortement déranger L'esprit Lorsque nous recevons, nous ne voulons pas peut-être partager. Le service divin nous écoutons, tes péchés sont pardonnés. On n'écoute pas. « Pour toi c'est pardonné, pour toi c'est pardonné, pour toi c'est pardonné, mais pas pour toi. » Tout le monde est pardonné. Mais nous, parfois, après le service divin, on retient en notre cœur quelque chose contre notre frère et notre soeur. Pourtant, Dieu a tout pardonné. C'est à ce moment-là, on peut maintenant outrager l'esprit de grâce. Parce qu'il nous a été démontré tant de grâce, mais nous ne voulons pas non plus démontrer cette grâce. Nous voulons partager l'amour, professer cette espérance. C'est-à-dire le mettre dans le cœur des uns et des autres, de ne pas se fatiguer à le faire. Je sais que peut-être nous sommes isolés, en difficulté, mais Dieu ouvre le moyen nous ne vous demandons pas non plus de, de se promener avec la Bible sur l'épaule mais de partager avec un, une petite parole l'espérance qui t'est donnée qui m'est donnée et de montrer l'amour l'apôtre patriarche a dit une fois cet amour commence peut-être par dire merci. Souvent on demande, prie pour moi, prie pour moi, aide-moi. Et quand c'est fini, rien. Rien. On ne dit pas merci à ceux qu'on a demandé de prier pour moi. peut on dit ça merci merci. peut dis me à notre merci à notre ma l'amour commence par ma Chers frères et sœurs nous vous disons merci pour tant de fidélité tant d'amour tant de soutien que vous faites pour l'œuvre de Dieu et tant d'amour que vous démontrez pour notre frère et de notre sœur nous ne voulons pas arrêter à professer cette espérance Dieu nous aidera Amen, Amen. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, je ne suis pas seul ce matin. L'évêque Minengo, qui travaille normalement à Kinsud, peut nous servir. La chorale peut chanter une strophe pour préparer le chemin. « He don't cut the, call the, call the call. He... dans le Seigneur chers frères et sœurs en Christ nous remercions notre Père Céleste à l'occasion qu'il nous a accordé parfois les enfants dédiés et les serviteurs disent on nous a privé la Sainte Sainte mais la parole de Dieu nous l'avons chaque dimanche et chaque mercredi pour ça nous remercions notre apôtre des districts qui se tracasse pour nous donner la parole chaque dimanche et chaque mercredi je suis en train de me rappeler d'une parole que notre apôtre des districts avait donnée dans un service divin que c'est pour la première fois que nous nous célébrons un service dans une salle vide. Nous, nous ne voyons pas, on ne voit pas vos faces. Que, que cela ne tienne, nous cherchons à ce que notre Père Céleste puisse vous voir et non pas nous notre apôtre des district cet après-midi nous a parlé nous devons mettre notre expérience à Dieu à cela je prends un exemple Daniel fit à son époque on lui avait demandé de ne plus prier le Dieu vivant mais Daniel avait refusé Daniel avait dit moi je vais prier les dieux vivants et on lui avait demandé si tu ne refuses on va te jeter dans le puits bien aimé dans le seigneur notre frère là était catégorique notre frère était jeté dans le puits où il y avait des animaux bien aimé dans le Seigneur cher frère après quelques jours notre frère était sorti vivant or que les animaux qui étaient dans le puits c'est le de la chair mais ces jours-là ces animaux n'avaient pas mangé le corps de notre frère Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ Un autre exemple pour terminer Les trois jeunes gens, Abdenego et ses, ses amis Et aussi avec une expérience très forte Ils avaient l'expérience en Dieu vivant Ils avaient refusé les c'est pourquoi on leur avait promis si vous refusez nous allons vous jeter dans le four bien aimé dans le Seigneur chers frères et sœurs les trois les les jeunes gens étaient jetés dans le four ils, ils étaient, étaient au nombre moto. de trois mais par après on a vu une quatrième, une quatrième personne pourquoi parce que notre ce frère avait l'expérience en Dieu bien aimé dans le Seigneur chers frères notre apôtre de district a dit On ne sait pas le jour où Jésus reviendra Je suis en train de me rappeler C'est écrit dans la Bible Un disciple avait demandé à Jésus Seigneur, tu reviendras quand Jésus avait répondu même les anges qui sont aux alentours de mon père ne connaissent pas le jour où je reviendrai bien aimé dans le Seigneur nous, nous devons nous construire notre foi dans l'expérience en Dieu vivant dans l'expérience dans la parole des apôtres tout ceci vous devez les retenir avec humilité. Au nom de notre Seigneur Jésus, Amen. Amen. Et bien aimé en Christ, notre évêque a parlé des paroles qui touchent le cœur. Il a dit peut-être nous ne nous, nous, nous voyons pas les uns les autres ici. Mais notre père se laisse nous voir. et Cela ne nous fait pas peur. Ça nous donne une consolation. Peu importe là où on se trouve, il nous et voit. Il nous voit aussi dans notre situation, dans notre circonstance. Ça peut faire honte. Quand quelqu'un te voit, tu n'es pas propre, tu es sale, tu peux dire non, c'est pas le moment, reviens. Peut dire, ne prenez pas une photo de moi maintenant, attends que je me lave. Mais nous acceptons que notre Père Céleste nous voit et en toute sincérité nous venons auprès de lui pour dire regarde nous sommes comme ça l'important c'est que nous ne voulons pas rester comme ça qu'est-ce que nous voulons changer La l'apôtre patiage une fois différencié le fait de bien vouloir faire quelque chose oh ce serait bien de faire ça ce serait gentil, ce serait intéressant et de vouloir faire quelque chose parfois nous avons dans le passé eu un sentiment de changer en ce moment on a pu prendre la Sainte Seine on se dit peut-être avec ça ça va marcher mais rien ne s'est passé et parfois la différence en cela est dans le vouloir d'avoir un sincère désir de changer ça veut dire de faire un effort à nouveau ce n'est pas quelque chose de passif c'est quelque chose d'actif nous allons jamais parvenir mais avec l'aide de notre Père Céleste tout serait possible c'est pour cela Paul il a dit je peux tout par le Seigneur qui me fortifie nous voulons pardonner nous voulons effacer nous voulons toute jalousie pu... qui est en nous. Nous sommes heureux quand Dieu bénit un frère et une sœur. Ça ne nous dérange pas parce que nous avons le même but. Et petit à petit, nous adoptons ce qui est aussi attendu de nous en tant que notre, par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous donne une espérance. Il a l'espérance de trouver toi et moi son épouse aussi vite que possible. C'est dans la main de notre Père Céleste. Nous nous efforçons tout simplement. Nous travaillons, nous prions nous voulons garder cette espérance en son retour en notre transformation dans la résurrection des morts dans la vie éternelle dans la gloire éternelle qui va venir et le dernier ennemi qui va être vaincu c'est la mort Amen, Amen. Nous voulons préparer notre cœur par une cantique de répentance. Le Coran va l'interpréter. Voici mon cœur, mon Dieu, qui soit à toi, tu teigne le créer. Oui, dans ce cœur.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 nous, nous prosternons devant toi. Ce qui était sale et propre. Ce qui pèsait lourd et enlevé. Et nous nous retrouvons heureux, libres et pardonnés. Tout léger, sans honte par le sacrifice de ton fils, par ton grand amour, par l'activité de l'esprit qui se manifeste et nous permette en ces jours de suivre le chemin. À toi, louange, gloire et honneur. Merci du fond de cœur. Merci pour les apôtres, les évêques, les serviteurs, les servantes. Merci pour chaque enfant, pour, pour nos parents et pour tout ce que tu fais pour eux. Garde-nous ensemble en unité avec notre apôtre patriarche. Que rien ne... Parvient nous séparer. Que nous puissions perdurer à travers ces moments. Soit avec ceux qui procurent pour nous les soins. Directement, les infirmiers, les médecins, ceux qui se mettent pour nous aider, le vue santé. Mais indirectement, tous ceux qui se donnent pour que la vie continue. Et qui planifie aussi pour nos biens. Et nouveau aide ceux qui décident donne sagesse et compréhension et là où l'homme a des problèmes pour comprendre avec ton aide tout est compréhensible et permet que nous puissions rester final jusqu'à ce que ton fils revienne Je demandons ça au nom de ton fils Jésus Christ Amen, Amen. bien aimé nous prenons ces moments pour Réfléchir sur ce qui nous manque. Peut-être parfois l'enfant qui se trouve dans un magasin plein de belles choses. Une belle nourriture, il attend là avec les, la, la bouche qui salive. Et le ventre reste creux. Mais celui qui se met à côté qui ne peut pas être touché par ça. Et ne ferait pas un geste ou un, un effort pour répondre à la situation. Notre Père Céleste nous voit. Il voit les désirs que nous avons aussi pour souper ensemble. Ah, ça ne prendrait pas le temps. Il va répondre à nos suppliques. Et que nous voulons clôturer le service divin avec une prière. Chère Père Céleste, merci à nouveau. Ta parole, ta grâce est toujours là. Parfois nous sommes distraits, parfois nous nous sommes éloignés. Mais c'est aussi constant. Que nous puissions compter à tout moment. Merci pour ça. À nouveau, merci pour ce que tu fais pour nos bien-aimés. Sois avec nous pendant cette semaine. Que ton esprit nous guide. Que tes anges aussi couvrent tes enfants. Donne une protection spéciale à ceux qui se mettent Devant le danger. Parce qu'ils doivent le faire, ils doivent travailler. Que tu puisses aussi nous permettre de rester un. Jusqu'à ce que ton fils revienne nous prendre. Envoie-le vite. Et que personne ne soit oublié ou laissé. Nous pensons à nouveau à ceux qui souffrent.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 Bon sanga angolo Yesu Kristo bolingo yanzambetata Nzambe tata pe kokanga muna santo ezala banso Amen, Amen. Merci, bien aimé en Christ. Nous vous souhaitons toutes les meilleures choses. Et jusqu'à ce qu'on se revoie. Coral, s'il vous plaît.